Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, euh, j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, mais je vous en prépare plusieurs euh, à venir. Donc euh, là, j'étais en train de finalement bah, faire un petit limage pour euh, refaire mes ongles, et en fait, je me suis rendu compte que souvent on me posait une question qui revenait sans cesse dans les appels téléphoniques, puisque vous avez la, la possibilité de m'appeler pour euh, pour voir si, si les formations que je propose peuvent vous convenir. Et en fait, souvent, vous me posez la question, mais Nathalie, comment je vais faire Je ne suis pas... Euh... On voit que j'ai les mains très sèches, hein, à force de me laver les mains. Euh, je ne suis pas euh... esthéticienne, est-ce que je peux euh, faire quelque chose pour les cuticules Alors en fait, le risque que vous avez, ça va être euh, de... Euh de blesser éventuellement euh, la cliente. Tant que la cliente n'est pas blessée, en fait, ça ne pose pas de souci, euh, Parce que bien souvent, il n'y ne... a, a personne qui va venir vérifier. Par contre, si la personne est diabétique, là, ça peut poser des soucis. Puisque quand vous allez, par exemple, l'ouvrir sur le côté, si, si vous l'ouvrez, bien sûr, hein, là, on va voir dans la vidéo comment ne surtout pas faire mal à la personne. Euh, ça, il se pourrait en fait qu'elle saigne abondamment et que du coup, euh, eh bien, ça pose un problème de coagulation. Et les, pour les personnes diabétiques, ça peut être très très grave, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Donc voilà les cas de figure où ça peut être... Très problématique. Euh, il peut y avoir une bactérie qui rentre également si c'est ouvert, mais voilà, comme, comme dans le cas d'un panari par exemple. Mais euh, voilà, il peut y avoir différents risques euh, comme ça. Je vais vous montrer donc comment utiliser la ponceuse tout de suite. Euh, et comment justement avec un seul embout, donc c'est voilà, j'ai fait hein, par exemple cet ongle là qui était d'ailleurs très collé au niveau de la cuticule avec un seul embout, et je vous montrerai ensuite comment faire euh, chez vous si vous voulez euh, ben, faire vos cuticules chez vous euh, en tant que, que débutante. Il faut savoir, alors je, je renétoie bien hein, puisqu'il était un peu rouge à cause de la couleur, je le renétoie juste, j'ai mis un peu de cleaner dessus voilà juste pour qu'il soit bien propre pour commencer la vidéo euh, donc juste à savoir que si vous êtes tenté d'utiliser par exemple un, voilà un, un remover il faut savoir que ce type de produit alors il est très très bien hein, pour retirer les cuticules par contre c'est considéré comme un soin c'est-à-dire qu'en en fait, euh, même si vous ne coupez pas les cuticules, le fait de mettre un produit comme ça est considéré comme un soin des ongles. Et donc ça rentre dans le cadre de la, euh, de la prothésie ongulaire faite par des esthéticiennes. Et donc il faut en principe le, euh, le CAP. Euh, par contre, c'est vraiment très très bien si vous le faites pour vous. Si quand même vous êtes euh, tenté de l'utiliser sur cliente, il faut savoir que c'est un produit qui est souvent gras. Et qui dit produit gras dit risque de tenue. Donc attention à l'utiliser avec parcimonie et surtout quand vous l'utilisez il faudra passer le cleaner après. Et je vais vous montrer euh, justement ma petite astuce pour passer le cleaner pour au cas où vous l'utilisez euh, ne pas avoir de problème de décollement. Donc, je vous montre dans un premier temps la première technique à la ponceuse. Donc, c'est un embout euh, de type bleu. Alors, on le voit plus trop. Hein, ça, ça a disparu. Euh, voilà, qui est vraiment très, très classique, un peu conique. Euh, donc, en céramique, hein, vraiment très classique, mais qui est très polyvalent. C'est celui que j'utilise le plus. Là, j'ai toujours donc, ma petite ponceuse qui est vraiment toute petite, hein, vous voyez, par rapport à ma, à ma main, mais qui fonctionne hyper bien. Là, je l'ai rechargé une seule fois en l'espace de, je crois, euh, deux mois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Moi, je vais le mettre sur... 35 000 tours donc c'est à fond euh, Pourquoi Tout simplement parce que je veux faire La, la dépose de ce qui est au dessus hein. donc, Ne regardez pas ce que j'avais fait J'avais vraiment pas le temps de faire quelque chose de joli Donc c'est très très moche euh, Ce que j'avais fait mais voilà c'était juste En dépannage puisque je n'avais Vraiment pas le temps de faire quelque chose De fin Donc je l'ai fait vraiment en mode débutante totale. <rire> Je vous parlerai également. Alors, je me suis fait une petite liste à côté de moi euh, des choses que j'aborderai donc dans les prochains temps. On va voir donc euh, les différentes erreurs à ne pas faire avec la ponceuse. On va voir également euh, les erreurs que les débutantes font au niveau de la pose et comment les rectifier. Donc ça, ce sera les prochaines vidéos hein, que vous verrez. Euh, on va voir également donc un remplissage complet avec un, une déco très très simple à réaliser donc que vous pourrez faire chez vous et euh, comment réussir sa reconversion professionnelle en prothésie ongulaire et combien gagne une prothésiste ongulaire en moyenne et comment augmenter donc son chiffre d'affaires donc là je commence par déjà retirer mon gel, ma couleur alors vous voyez que le grain n'est pas le même à l'avant et ici donc ici par exemple je peux toucher Là, il ne faudrait surtout pas toucher parce que là, ça va limer beaucoup plus qu'à l'avant. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez là, c'est tout doux. Je peux me permettre de passer comme ça sur mon doigt, ça chatouille à peine. Et en fait, c'est ce, ce que je vais utiliser pour la cuticule. Donc en fait, tant que j'ai encore du produit, je peux justement le retirer avec cette partie un peu plus épaisse. Mais attention à ne pas toucher la cuticule. Donc en fait, souvent je laisse cette zone euh, ici. Comme ça et vous voyez hein, que attendez je vais faire un gros plan voilà sur les cuticules que j'ai ils sont assez collés les cuticules et euh, voilà pas très pas très jolis si vous travaillez comme ça euh, sur cliente avec des cuticules comme ça il faut savoir que je suis désolée la mise au point se fait pas bien à cause de la ponceuse il faut savoir que la pose ne tiendrait pas puisque vous avez toute cette petite peau qui va rester au niveau de la cuticule donc effectivement il va falloir absolument la retirer donc là, on maintient bien donc, la ponceuse euh, comme ceci. Et on va venir passer tout doucement sur les contours. Alors là, je suis toujours encore à 35 000 tours. Et en fait, je viens retirer, vous voyez, la couleur tout doucement, tout doucement. Avec la partie justement toute douce. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence entre les deux côtés. Ben, voilà. Là, je vais avancer encore un petit peu. Voilà, juste en poussant sur ma cuticule j'ai même pas encore repoussé ma cuticule hein. juste en poussant un petit peu vous voyez que déjà ici cette partie là est plus nette que de l'autre côté où euh, ben, c'est le gros bordel et on va faire pareil sur la partie externe je vais essayer de faire une mise au point Voilà. on va y aller tout doucement donc sur cette partie rouge attention à la pression et après vous voyez que en remontant et eh bien il y a toute cette petite peau qui va partir Mais tout en douceur Puisque justement vous, vous l'avez vu avant Et eh bien voilà Si on peut faire ça c'est que c'est tout doux Alors je passe tout légèrement hein. Voilà d'habitude je ne le fais pas hein. C'est juste pour vous montrer On peut le faire et là vous voyez que Et eh bien ça ne pose aucun souci. J'ai pas ouvert ma peau Et ma cuticule est quand même Plutôt propre Alors il faut encore que je la travaille là sur le côté Là c'est pas encore très propre et voilà, là on n'a pas repoussé la cuticule, on n'a rien fait de particulier. On est juste venu passer avec l'embout de la ponceuse contre la cuticule. Bien sûr, hein, ce n'est pas du 100%, mais pour les personnes qui ont peur euh, justement de, de blesser une cliente ou qui veulent rester dans un peu dans le cadre qui est euh, malheureusement un peu gris, c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire, Et eh bien cette technique-là, elle peut vous permettre quand même d'avoir quelque chose d'assez net, hein, comparé aux autres, hein. vous voyez que c'est vraiment pas net du tout, euh, sans avoir rien fait finalement. Et maintenant si on veut encore améliorer un peu les choses, c'est vrai que le fait d'utiliser euh, l'huile à cuticule, va encore permettre d'aller un peu plus loin en termes de, de netteté. Mais encore une fois, attention, attention, lorsqu'on lorsqu'on utilise ce type de produit, à bien euh, nettoyer ensuite. Et c'est pour ça que c'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Donc là, en fait, on le laisse agir juste 15 secondes, apparemment. Hein. C'est ce qu'il y a noté dessus, hein c'est le marketing du produit, donc on va voir si effectivement c'est le cas, ça doit faire à peu près 15 secondes. On va voir s'il y a encore des petites cuticules qui peuvent être retirées. Donc là je passe un petit peu, il y a déjà pas mal qui est parti. Hein. Donc là c'est une petite partie qui gratte. On voit que sur le bout, voilà, on a un petit peu de peau. Alors l'objectif c'est pas non plus d'aller trop loin, hein. on veut pas euh, non plus... Euh, blesser la personne ou, ou trop lui ouvrir la cuticule, l'objectif c'est vraiment de gagner de la surface au niveau de l'ongle pour que la repousse se voit le moins possible puisque si, euh, si vous, vous laissez la cuticule et que vous mettez le vernis ou le semi-permanent à partir de là, on dirait qu'il y a déjà deux semaines de repousse sur le haut donc il faut vra vraiment faire très très attention à ça Bah, on voit que j'ai retiré encore euh, un peu de peau, ouais, donc je gratte essentiellement sur l'ongle, hein. je gratte pas vraiment sur la cuticule, alors là mon ongle il est vraiment pas beau, hein. il est très fin sur le côté, puis il a tendance à redescendre un peu. Voilà mon ongle de base n'est pas très beau. C'est le pire. Je suis un peu mal formée au niveau des index. Justement pour rattraper une, une forme qui descend un peu comme ça. N'hésitez pas à remettre un petit coup de lime. Bien droite sur le côté. Alors là je ne sais pas encore quelle forme je vais faire sur l'avant. Je ne sais pas si je vais les faire carrés ou arrondis. Donc pour l'instant je ne retouche pas, pas trop l'avant. Voilà, Rien qu'en limant déjà la parallèle. On voit tout de suite la différence de, de ce que ça va donner. Et aussi, eh bien on va relimer un petit peu euh, cette zone. Mais là, je ne vais pas le faire maintenant, hein, parce que vous voyez que le bombé a avancé. Euh, ben, D'ailleurs, quand j'ai limé, il, il aurait fallu que je lime un peu plus sur cette, euh, sur cette partie. Alors juste là, déjà, on voit que ma cuticule, et eh bien sans avoir fait, euh, sans avoir coupé la cuticule. On a déjà quelque chose de nettement plus, euh, nettement plus joli. Hein. Alors il y a encore un peu de rouge hein, bien sûr. Ça c'est pas très grave ça on l'enlève avec un coup de lime. C'est réglé. Alors je vous ai dit, j'ai une petite astuce qui va bien vous aider. Donc c'est de prendre du cleaner. Voilà, je prends un tout petit pinceau du cleaner, je vais bien imbiber mon pinceau, comme vous pouvez le voir et avec le pinceau, je vais venir passer, hop, comme ça sous la cuticule au maximum Donc, en fait on peut déjà passer comme ça sur la peau le cleaner, pour enlever le gras sur la peau on peut le passer sur l'ongle en totalité et ensuite on va finir comme ça enlever toutes les petites poussières et voilà alors j'ai une toute petite peau ici mais voilà c'est trois fois rien mais sinon au niveau de la cuticule on est quand même vachement mieux donc voilà comme ça ça vous permettra d'avoir quelque chose de de net et d'éviter justement les corps gras maintenant si vous avez toujours encore des décollements il ya des solutions comme les primers avec acide, moi je suis pas trop primer, hein, si vous me suivez euh, vous, vous le savez, euh, mais ça peut être une, une solution pour les personnes qui ont des décollements, mettez-le uniquement sur l'onglet naturel, pas sur la peau, pas sur la zone où il vous reste éventuellement du gel, hein, quand vous faites un, un remplissage. Et surtout bah, éviter les, les corps gras euh, de toutes sortes juste avant la pose et aussi bah, durant en, voilà, tout le temps entre deux poses, c'est à dire éviter les crèmes pour les mains éviter les produits euh, trop gras voilà, au niveau des doigts ou systématiquement se mettre de, de l'huile sur les ongles des choses comme ça ça accentue les décollements pour les personnes qui ont déjà les ongles gras à la base donc ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo c'est que très prochainement j'ai la formation euh, styliste ongulaire niveau 3 qui va s'intéresser les secrets de l'excellence et là je vous parle en fait des poses russes on baffe tous devant l'excellence des poses russes elles sont en avance sur nous d'au moins cinq ou dix ans et là je vous parle des secrets euh, et bien un peu les, les mieux gardés des russes puisque j'ai moi même suivi euh, des formations avec des russes directement en russe <rire> donc c'était un peu compliqué euh, de, de bien tout comprendre mais voilà j'ai pu me former j'ai eu la chance de me former avec avec des personnes russes qui m'ont appris un peu leur technique et du coup ben, je vous retransmets tout ça dans euh, dans la formation qui va sortir et surtout je serai je pense la seule en francophonie à vous proposer ce type de formation euh, donc voilà elle est prête dans quelques jours donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et surtout ben, vous pourrez passer par le CPF pour la financer donc si vous voulez des infos n'hésitez pas à aller sur le site YourNails-International comme Moi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos que je vais vous faire tout de suite. Mais vous les verrez dans quelques jours. A très bientôt